15 euros le tout Non. Euh, 18 Non. C'est 20 euros. De toute façon, comment les cartes à cartes quand même J'en peut les donner quand même. Hein. Ouais, on en parle Je dans mon sac de livres. Je sais pas, pas en fait. Bon, on va rester. Et les GTS, vous les faites à combien 5 euros. D'accord. Après, c'est négociable. D'accord. Bon, on va voir. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien J'ai fait à 10. 10. Ok. Okay. Bonjour Bonjour Bonjour Ils sont combien les jeux de PS4 là PS5 10 euros pièce D'accord oh, derrière la voiture Bien là non Allez 25 22 25, c'est correct. Et celui-ci, il est à 12. D'accord. Et euh, là, il y a l'emballage, mais la console est là-haut, elle est à 30. D'accord. Je connais pas ça. Ouais. On va jouer un point. Putain.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 on ah, oui. ah bah au cœur oui. Bon. Ah t'es pas toi. Vous faites à combien euh, les PS2 et les DS euh, Alors ça dépend des jeux. Celui-là 8, ça, ça 8. Ouais. Hein Combien 10. Oui mais il manque le et mal. C'est jeux là euh, 2 euros ceux qui sont un peu abîmés et 4 euh, ceux qui sont en, vrai, en étiquette. D'accord. Et 1€ les... 125. Euh, là parce qu'il y a 10 Il y a 10 000 Il y a 4 là-dedans. Pokémon. Ouais. Vous les faites bien Les figurines Pokémon Les figurines de... C'est 4 euros là, c'est oui. ça Ouais, ouais. Ouais, je, bah, je sais pas. que c'est là que je trouve bien, moi, là-dedans Bah, je connais même pas. <rire> en gros, tu défonces la ville. Ah ouais, d'accord. Tu défonces la ville. Et les, les GPS, ça, vous les faites Les consoles, vous les euh, faites 4. Avec les, les câbles et tout, bien sûr. D'accord. Ah, d'accord. Il y a des pièces d'eau, il y a là. Les GPS, ça. Ah, ouais, je regarde les je fais mon sac Oui, moi bah, j'ai les premières minutes C'est ouais, euh, cool. ah ouais, ouais, ouais. ouais, 8 euros ça c'est ça Oui. Ah bah sûrement aussi. Ah ouais.